Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la vidéo 207, une review sur un produit de la SQDC, un produit de Canopy Grow. On connaît Canopy, la plus grosse compagnie de cannabis au Canada. Euh, J'ai nommé le produit Houseplant Indica. Toujours un plaisir de vous voir, je voulais remercier Dominique et puis j'espère que tout le monde d'entre vous va remercier Dominique euh, 43,90$. Merci, très gros cadeau. Euh, sans lui, jamais j'aurais acheté ce produit. Euh, J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec Houseplant et beaucoup, beaucoup de mauvaises expériences avec Canopy, le producteur qui euh, produit Houseplant. 43,90$, euh, c'est pas le prix que j'avais payé pour le premier Houseplant que j'avais euh, acheté. Euh, on sait que Houseplant a trois variétés, euh, très simples, Sativa, Indica et Hybride. Euh, J'avais payé 44 et 10 sous, donc 20 sous de plus. C'est qui qui a baissé ça de 20 cents? Mais c'est qui qui a baissé ça de 20 sous? Est-ce que c'est la SQDC? Il ne voulait pas que ça soit 44 et on dit on va mettre ça en bas de 44, 43, 90. C'est-tu Asplen qui ont fait un rabais de 20 sous à la SQDC? Est-ce qu'ils baissent ça de 20 sous pour qu'on puisse en parler? Écoutez, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 sous aujourd'hui? Rien! Ben non! Wow, wow, wow, wow! On peut quand même acheter 3 actions de Zinabis. Hey, euh, les actions de Zinabis euh, sont 7 cents. 3 x 7, ça fait 21, Winman! Tu sais pas compter. Avec 20 cents, tu peux pas en acheter 3 actions de Zinabis. Wow, wow, minute. Euh, on vient de sauver 20 sous ici. Je te rappelle que de 9h35 ce matin à 9h55 ce matin, l'action Xenabis est à 6.5 sous. Donc, si tu t'étais levé de bonne heure ce matin, avec ton 20 sous, tu aurais pu avoir 3 actions Xenabis. Mais sérieusement, pourquoi baisser ça de 20 sous? C'est complètement ridicule. Euh, ce n'est pas à cause de 20 sous de moins que ça va me faire acheter ce produit-là. Vraiment pas. en euh, se Houseplant, on peut regarder l'emballage. Euh, on dirait une cassette VHS. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est avant les DVD. Euh, c'est comme un boîtier de VHS. Euh, beaucoup de carton. À quoi qu'on s'attend avec ça? Mais à l'intérieur de, de ça, il y a un petit contenant de cannabis en céramique. c'est pas un petit pot euh, en plastique comme ça. C'est vraiment en céramique. Donc encore des coûts. Euh, Est-ce que les gens vont conserver le contenant de céramique? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et puis la boîte de carton, on sait que maintenant, Exo a éliminé leur carton de leur emballage. Euh, on sait ce qui se passe aujourd'hui avec le COVID. On pense à l'environnement, la consommation. On se repose plusieurs questions sur la façon de, de vivre, de consommer. Donc, si Asplen enlève son emballage, je vais te dire que ça va commencer à être pas mal tout nu comme produit. Écoutez... Euh, Canopy, c'est vraiment pas ma compagnie préférée. Euh, si on regarde un petit peu là, dans les chiffres, euh, la compagnie Canopy a dépensé 62 millions de dollars en vente et marketing. Euh, c'est pratiquement le double que Aurora. Bon, on sait très bien que Canopy euh, ont investi dans le marketing en mettant de l'argent euh, en associant Houseplant avec. Seth Rogen, hein, l'acteur qui a fait le film Pineapple Express. Non, non, non, il n'y a pas de Pineapple Express dans la variété. Ils sont pas assez brillants pour ça. Je comprends pas. Tu, tu euh, donnes un contrat, tu t'associes avec l'acteur du film Pineapple Express. Et on sait qu'il y a vraiment une variété qui s'appelle Pineapple Express. Puis ils n'ont pas été capables de mettre ça dans un contenant. Je pense que ça me semble, ça l'arrêter ensemble. Et aussi, le 62 millions de marketing, ça a été pour attirer Seth Rogen, Snoop Dogg. On sait que Snoop Dogg, c'est associé avec Canopy, avec euh, le Bean, le Sunset. Hein. On sait que c'est la compagnie LBS, Leaf by Snoop. Et aussi, le 62 millions de dollars, j'imagine qu'il y avait un petit peu d'argent pour Drake, le chanteur Drake, c'est aussi associé. Avec euh, canopy, mais on n'a pas encore euh, les produits de Drake sur le marché. Euh, J'imagine qu'éventuellement ça va s'en venir euh, rapidement, euh, peut-être en 2020. Je pense que le nom qui va être associé à ça, ça va être euh, Spirit, quelque chose avec Spirit. Ah, écoutez, écoutez, euh, l'emballage vraiment trop gros. On sait qu'ils veulent une grosse partie d'emballage pour mettre les euh, indications ici là. Euh, les informations par le gouvernement pour dire que euh, c'est dangereux pour les grossesses. Et puis, euh, exactement, exactement. Taux THC qui, qui montre qu'il y a du THC. Houseplant euh, Indica, 3,5 grammes. Euh, le seal ici qu'on nous montre qu'on a payé les taxes. Quand on avait acheté le Houseplant Sativa, euh, les variétés s'étaient mélangées. Kadopi euh, ne voulait pas nous indiquer les variétés qu'il y avait à l'intérieur. Mais d'après moi, Kadopi a regardé des vidéos de Winman. Et présentement, ils ont changé leur, euh, les variétés pour des vrais noms. Donc ça ici, le Houseplant Indica, la variété à l'intérieur, c'est le 91 Crypt. On ne connaît pas ça ici à Winman, mais on l'a déjà croisé. Euh, en faisant des reviews de d'autres variétés, le, crypt, le 91 crypt, il était mélangé, euh, il a été utilisé pour, euh, avec, pour faire des croisements pour euh, arriver à des variétés qu'on connaît à Winman. Je ne pourrais pas vous dire c'est des variétés euh, qu'on a faites dernièrement. Il faudrait aller voir un petit peu. Quand on regarde un peu sur euh, les flics, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit de 91 Crypt? On nous dit que ça a été créé par DNA Génétique. On sait que DNA Génétique euh, sont associés avec Canopy. Je vais remettre ça ici, ce ne sera pas long. Donc, euh, ça a été croisé avec le Shem Dog 91 et le célèbre Captain Crypt OG de DNA Génétique. Pourquoi qu'ils ont pas sorti le Captain Crypt OG avec DNA Génétique avant de nous sortir celui-là euh, si le Captain Crypt OG est si populaire, pourquoi ne pas l'avoir apporté à la SQDC? Mais ça, c'est des choix là, marketing, des choix là, de Canopy. On va ouvrir ça ensemble. On va aller voir là, le petit pot de céramique à l'intérieur. Très gros contenant, beaucoup d'emballage. 43,90$. À 43,90$, euh, c'est le deuxième produit le plus dispendu à la SQDC. Le produit le plus dispendieux c'est Broken Coast. Broken Coast, c'est la meilleure variété. C'est la meilleure compagnie à la SQDC. Broken Coast, c'est euh, poussé par Afria. Donc ici euh, On est supposé de glisser ça comme ça. Là, comme un, une cassette VHS. C'est pas un très bon feeling, là. Donc ça, ça s'en va aux poubelles. Complètement ridicule, inutile. Euh, quand je rentre à SQDC, la boîte euh, va pas m'attirer. C'est pas en voyant une boîte que je vais acheter le cannabis. Pour vraiment voir à l'intérieur du contenant, euh, goûter l'arôme, la qualité. Est-ce qu'il y a des feuilles sucrées, des sugar leafs? Est-ce que c'est tout émietté dans le fond? Est-ce que c'est sec? Est-ce qu'on était capable de garder le taux d'humidité correct pour qu'on puisse fumer le joint et qu'il brûle lentement et pas trop rapidement? Euh, quand on va fumer le joint, si le cannabis est trop sec, ça va passer dans le trou. Puis on va avoir des, des, un peu de, de pot, un peu de cannabis là, sur la langue parce qu'il va tellement être fin, fin, fin, tellement qu'il va avoir été sec. Euh... Et Mais là, le cannabis a été emballé il est emballé, la date est écrite en dessous ici, c'est emballé là, euh, le 8 octobre 2018, encore merci à Dominique, Dominique là, qui euh, contribue beaucoup à la chaîne, qui m'envoie beaucoup de cadeaux, merci beaucoup Dominique, euh, c'est un petit peu un cadeau empoisonné que tu m'envoies, euh, on sait là, que c'est pas, euh, c'est trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que l'indica qu est différent que le Sativa On sait que je m'étais procuré le Sativa. J'avais été vraiment déçu. Celui-ci, c'est un cadeau. On ouvre ça ensemble. Bon taux de THC. Euh, quand on regarde le taux de THC possible, c'est entre 15 et 25. Hein, le THC, c'est ça qui nous fait buzzer. Et puis là, ici, quand je regarde ça, on va mettre mes, euh, mes lunettes. J'ai mis ça où, mes lunettes et voilà. Merci à Ben pour mes lunettes. Hey, c'est pas magique. 21%. Hey, les gars, c'est incroyable. Merci Ben. Merci vraiment. Euh, incroyable. Incroyable. Parfait, c'est des lunettes pour voir en gros pareil comme ma loupe. Puis là, ma loupe, là, les lumières euh, sont moins efficaces. 21%. Euh, indica. Crip91, donc comme je vous disais tantôt, euh, DNA Genetic, ont fabriqué cette euh, variété-là, ils ont fait des croisements là, avec le ChemDog91 puis le Captain Crip OG pour avoir un gros taux de THC. Donc d'après moi, c'est des plants qui ont souvent un fort taux de THC, et puis en croisant deux plants qui ont un gros, un gros taux, ben tu vas avoir un gros taux de THC là, éventuellement avec ta nouvelle variété. Après ça, on dit ici là, que ça a un petit goût de moufette et de terre marécageuse. Quand je regarde en anglais, là, Swampy hurt. Donc, est-ce que ça sent bon euh, une Swamp? Est-ce que ça sent bon euh, un marécage? Pas sûr, pas sûr. Donc, euh, cannabis à haute puissance, on ouvre ça. Ça stimule l'appétit et puis ça donne une relaxation du corps. Crypte 91. Je vais regarder les terpènes. L'inalol. L'inalol, vraiment, c'est la terpène la plus importante. L'inalol, ça me fait penser à euh, des fleurs, je crois. OK, je loue, je loue, je loue, je loue, je loue. C'est Kadopi. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la même affaire. Les cocottes sont grosses. J'ai des grosses cocottes. Euh, c'est le fun. Il y a des grosses cocottes. c'est pas du fond de sac. L'arôme, je l'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, c'est un arôme qu'on connaît. Hey, vous savez aussi là, que le, le Houseplant Sativa, j'avais dit que c'était pareil comme le Balmoral, le UK Cheese. Quand j'avais dit ça, ben le Houseplant Sativa, euh, c'était variété mélangée. Et puis là, la variété, ils l'ont mis, et puis c'est le Blue Cheese. Donc, j'étais vraiment proche euh, quand j'avais dit UK Cheese. Ah, là, c'est rendu Sham Dog. C'est-tu le hybride que j'avais essayé? Ah oui, c'est le hybride. Excusez-moi, c'était pas le Sativa, c'était le hybride. Exactement, exactement, Blue Cheese. Donc, j'avais essayé le hybride. J'avais essayé le, le hybride ici. Et puis, euh, c'était pareil, pareil, comme le UK Cheese, le Balmoral. Balmoral, c'est une variété de tweed. Tweed, ça appartient à Canopy, c'est la même compagnie. Euh, qui fait Houseplant. Houseplant ne fait pas pousser leur cannabis. C'est Canopy qui le fait pousser. Mette ça dans un contenant. Mets l'étiquette Houseplant. Hein, C'est vraiment Canopy qui fait pousser le cannabis. Donc, pourquoi payer le Houseplant hybride? 43,90$ pour avoir du Blue Cheese. Si t'achètes le Balmoral, là, le UK Cheese, il est pareil, man. Il est pareil. Il est pareil. Ça ici, mon homme, là. Le, crypt, le 91 script, le indica que j'ai ici, là. écoute man, ça n'a aucun sens comment ça me fait penser à du, euh, il y en a deux trois que je déteste, là, que je ne suis pas capable, c'est le Highland euh, Outstood, ça c'est Highland ou Outstood, je ne je, je sais pas lequel, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Euh, je me suis seulement, seulement acheté un Island, un Outstood. Et puis, euh, j'avais détesté ces arômes-là. Mais c'est ça. C'est ça. Je vais essayer de voir si je suis capable de trouver rapidement euh, le Island et le Outstood. Comme ça, on va peut-être voir s'il y aurait du 91 script là-dedans. Ou peut-être que dans le Island et le Ound Stud, peut-être que le 91 script, c'est un croisement pour arriver à ce produit-là. Vous me suivez, hein? Je, je, je sais, que vous me suivez. Vous êtes fort vous êtes très fort Ok, on va regarder ça avec euh, les lunettes à Ben. Merci à Benoît encore, là. Je vais les utiliser beaucoup. Écoutez, c'est très beau, très beau, là. Euh, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec l'hybride, là, mais... Euh, Vraiment résineux. Euh, ça, ça gomme. C'est très gommant. Vraiment résineux. Il y a du tricôme comme Grail. Okay? Il y a du tricôme comme Grail. Donc, c'est Grail, c'est une compagnie vraiment que je mettrais la barre très haute. Grail, c'est vraiment la compagnie seulement autour de Broken Coast. Euh, Grail, leur produit, c'est 39, 37. Donc, ici, là, 43, 90, c'est trop cher. Donc, je viens de trouver le Outstood. Euh, Candyland. Peut-être que Candyland. Je ne sais pas si Candyland, il y a un croisement. là, à Baker Street aussi. là, j'avais vraiment pas aimé ça. C'est du Hindu Kush. Hindu Kush, là, je pense c'est une euh, Land Race. Donc, euh, ça n'a pas été vraiment modifié. Hein? Une Land Race, c'est une pure... Euh... Et le Highland ici. Le Highland, variété mélangée. Variété ménagée, là, Island. D'après moi, là, ça, ça. Quand je vous dis, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Mais ça, ici, là, c'est pas une nouvelle création. C'est pas une nouvelle création. Moi, je suis convaincu que le Houseplant hybride, c'est pas du Blue Cheese ou du. C'est du Yuki Cheese, mais C'est la même affaire. La même affaire. Ça, ici, c'est la même affaire qu'un produit de Tweed. Il ne faut pas toucher au houseplant. C'est une joke. C'est une joke, man. Okay? La qualité est là. Ok? de céramique. Ils n'ont pas été capables de conserver l'humidité. Il euh, y en a qui vont me dire Ouais, mais ça faisait même quelques mois là, que, euh, que tu avais ton cannabis, tu avais ton contenant. Pourtant, Broken Coast sont capables de garder leur humidité. Hein? D'après moi, c'est seulement le cirque de sécurité. Hein, cette petite enveloppe-là, ici, là, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Vraiment pas. Parfait, on va égrener ça. Euh, L'arôme, man, c'est la... dégueulasse, man. C'est dégueulasse. C'est cariofilène au bout. Je comprends pas pourquoi mettre euh, l'inalol en premier. Euh, cariofilène en deuxième. Donc, euh, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Touche pas à ça. Touche pas à ça, man. Ouais, oh, mais je me ça l'essayer. J'ai tout du Highland, du tout, c'est ça, man. Je sais pas c'est lequel, je sais pas c'est lequel. Il faudrait tout que je réessaye les, les canopies euh, tweed, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question, man. OK. Ce qui arrive avec euh, Weedman et Canopy, c'est que j'aime pas leur arôme. C'est toujours, toujours cariophilène. Il n'y a pas aucune variété de canopies qui est fruitée ou gazie. Rien, rien, rien. gazé, c'est le goût diesel qu'on retrouve là, avec le pink couche. Euh, le monkey glue, le wired break. Le produit, il est quand même de qualité. Il y a du tricône. Mais l'arôme, c'est cariophilène, ça sent... Ça sent en man. Puis si on se rappelle du produit que j'avais dit que ça sentait en je sais pas si c'était le Highland ou l'Hard ou le Baker Street, je sais plus, je sais plus. Canopy, ça sent pas mal à toute la même affaire. Je sais pas si on a pris le haut de plan, puis on a mis ça dans les plans, puis qu'on a mis le bas de plan dans les produits tweed, les petits contenants carrés. C'est un romblon, on la connaît. C'est un romblon, on la connaît, man. C'est pareil comme là. Je te le dis, j'ai goûté le répéter 100 fois, man. 100 fois, man. C'est pas une nouvelle arôme. C'est pas une nouvelle arôme. C'est rire des gens, ça, man. Ça, c'est rire du monde, man. C'est la même variété qu'on connaît. Ils ont doublé, ils ont dédoublé le produit, man. Alright, je vais mettre ça de côté. Euh, J'en viens pas, j'en viens pas. Ça, ça goûte la même affaire, le gros. Ça goûte la même même affaire. Là. Canopy, s'ils arrêtent de faire du cannabis maintenant, s'ils arrêtent de produire du cannabis, ils ont pour 21 mois, presque deux ans, 21 mois d'inventaire. Éventuellement, cette année, ils vont rajouter des SQDC, ils vont rajouter des points de vente en Ontario et dans les autres provinces au Canada. Donc, s'il y a plus de points de vente, ils vont être capables de vendre un petit peu plus. Donc, l'inventaire qu'ils ont, ça ne va peut-être pas durer 21 mois, ça va durer moins longtemps. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont beaucoup d'inventaire, mais ça va être efficace pour faire leur « edible », leurs produits comestibles. Les produits qu'on va manger avec du THC à l'intérieur, il euh, y a beaucoup de personnes qui disent que Canopy a beaucoup d'inventaire, mais il n'y a pas de problème parce qu'ils vont faire des concentrés avec ça, ils vont faire des dérivés comme du H. Mais en faisant quelques recherches, euh, 94, 000 kilos, 94 000 kilos de cannabis, euh, c'est beaucoup trop, euh, même pour faire des concentrés, des, comest des produits comestibles. Leur inventaire est vraiment trop élevé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Canopy dans un an. Est-ce que le cannabis va être sec et pas à peu près? Ou ils vont être obligés de, de s'en débarrasser, de le brûler, de le détruire? Euh, Canopy a beaucoup, beaucoup d'inventaire. Euh, ils ont trop de cannabis. Ils ont trop de cannabis. Canopy ont euh, congédié, licencié 500 employés euh, au mois de février, début mars, attendez une seconde, le début mars, début mars, le 5 mars, 500 employés mis à la porte, euh, il y a deux serres, euh, il y a Canopy Grove a mis la clé sur la porte de la production située à Alder Grove, Alder Grove et Delta, Delta c'est une autre ville j'imagine, tous ces deux, ces deux endroits-là, c'est en Colombie-Britannique. Donc, ils ont arrêté la production. Ils en ont trop. Ils ont trop de cannabis. Puis la raison pourquoi qu ils, qu ils ont vraiment mal calculé leur affaire, c'est qu'ils étaient convaincus que les gouvernements allaient mettre plusieurs points de vente plus rapidement. Euh, et en plus de ça, l'entreprise pas l'intention, n'a plus l'intention d'ajouter un autre site de production à Niagara on the lake. Niagara-on-the-lake, en Ontario. Donc, ils voulaient vraiment produire un autre serre. Mais le, la serre, il a front pas. Il y a deux serres en Colombie-Britannique qui ont fermé. Il y en a trop de cannabis. Ils ont trop de cannabis, 500 employés dehors. Mais il y en a une autre nouvelle que j'ai à vous dire. À cause du coronavirus, vous savez, le gouvernement, faut il faut qu'il y ait le monde, faut il faut qu'il y ait les entreprises. C'est normal, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Mais écoutez bien, là. Il y a 71 compagnies. Il est très fort, le 21% va être là. C'est dégueulasse. C'est un produit qu'on connaît. C'est un produit qu'on connaît. C'est du Outstood ou c'est le mec. Je le connais, ce produit-là, man. Ce produit-là, on le connaît. C'est pas, c'est pareil comme l'autre. Ils me font chier. C'est des crasseurs, man. Ils ont pris les hauts plants, ils ont pris le meilleur de la plante, pis ils ont mis ça dans un. Ils ont mis ça dans le bucket, là, gros. J'ai déjà fumé ça. Tu comprends-tu? Ouais, mais. Ben, non, ouais, j'ai déjà fumé ça. On connaît ça! C'est des estides crasseurs, man! Ah, est qu'ils me font capoter gros! C'est, c'est, c'est, euh, j'ai dit ça, man, je eu, je dit Ça me fait chier de, de le fumer tranquillement, mais il est fort, il, il va buzzer, man, je vais être gelé bien raide. <coughs> je le sais, je vais être gelé. mais je l'aime pas. Ah, si, j'ai goût de te le répéter encore, une dernière fois, ok, je te le dis une dernière fois, ok? On le connaît, ce produit-là, ok? Achète pas des plans ok? Ce qui est là-dedans, ça devrait être les produits à 36$ de tweed. Tu comprends? Les produits à 36$, là... Euh, grill, c'est 37$. Puis, il y a du tricôme comme ça, là. Hey, pour ceux qui aiment tweed, là... C'est du haut de gamme de tweed. C'est comme le... C'est comme le grill, là, euh, aux arômes de, de, de Canopy, Ah! Oh, C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je le connais, cet arôme-là, man. Ça me fait capoter, man. Je vais vous les appeler. Je pense que je vais les appeler, man. Je vais les appeler. UK Cheese Blue Cheese. 91 scripts. Quand la vidéo est finie, je vais faire d'autres recherches pour savoir les produits de Houseplant, les produits de Tweed. Le... Osplant. Non, si! Les produits de Tweed. Ah, je l'ai Les produits de Tweed. Le. Island. Outstood, Baker Street. Pas Baker Street. Houndstood. C'est dur de faire une vidéo non-stop, le là, gros. Là. Non-stop, man. Pas de notes, ça. Outstood Island. Je vais aller voir si. Le 81 script. Ben, dites-moi les dons dans les commentaires. Dites-moi les dons dans les commentaires. Euh, Est-ce que le 91 script est mélangé pour atteindre le Highland puis le altitude? Mais je pense que le Highland, nous produit mélangé, qu'on ne saura jamais. D'après moi, c'est ça, le Highland. D'après moi. Eh, écoutez, il y a 71 compagnies. là. C'est ça à cause que le, le gouvernement essaie d'aider les entreprises, donner du cash au monde. Le monde a perdu leur emploi. Écoute ça, bro. C'est pas drôle, man. C'est vraiment pas drôle. Il y, a 80, il y a 71 compagnies qui ont écrit une lettre au ministère. Euh, pour avoir du cash, le gros. Pour avoir du cash, parce que là, ça, ça va mal, puis euh, c'est normal, là, tu comprends-tu? Ils, ils ont besoin d'aide. Mais le seul problème là-dedans, gros, là, là c'est que parmi les signataires de la lettre, on retrouve Canopy. Fait que là, t'es en train de me dire que il y a de l'argent de nos impôts, OK, on a travaillé, nous autres, cette année, là, on a fait nos impôts, là, on va donner du cash à Canopy pour les aider. Tu me man. Tu me man. Puis ça, le fond, là, c'est pour demander que les entreprises puissent avoir accès aux subventions salariales mises à la disposition des petites entreprises. Petites entreprises, ça, c'est pas... Euh, Faut-tu un, un nombre d'employés pour dire, ah, tu peux pas, toi, t'es une grosse entreprise. Faut-tu faut un nombre d'employés faut-tu choisir genre, euh, regarde, faut-tu choisir un bois de 500 employés? Parce que si t'as 2000 employés, là t'es pas considéré une petite entreprise. Écoutez, on peut pas donner de l'argent à Canopy, man. si ils, ils dépensent leur argent comme des malades, qui ont 94 000 kilos de cannabis. Pourquoi je te donnerais de l'argent, tabarnak? Oh, J'ai besoin d'être. T'es dans mes épais! T'as donné de l'argent à Drake. T'as donné de l'argent à Snoop Dogg. T'as donné de l'argent à Seth Rogen, sans même mettre le Pineapple Express, aussi. Pis moi, tu veux me prendre 5 piastres, 10 piastres sur mes impôts pour t'aider? Y'a quelqu'un qui va, qui va arrêter ça, là. Bien, on commence à pas à aider Canopy. Ouais, mais Weedman, oui, Canopy a bien des emplois, pis si la compagnie a ferme, il y a bien des, bien des sous-contractants alentours d'eux autres là, qui vont perdre le... Arrête ça, là, arrête ça, là, arrête ça, là, arrête ça, là. Arrête ça, là. Ils viennent de mettre 500 employés dehors, là. C'est pas à cause que moi, j'ai pas donné d'argent à Canopy qu'ils ont mis 500 employés dehors. Tu penses-tu que s'ils viennent chercher 10 pièces à tout le monde, là, que là, là, ils vont réengager 500 personnes? Ils nous écoutent pas, Canopy! Ils nous écoutent pas! Voyons non. On veut d'autres arômes. Ils mettent la même acide d'arômes dans le pot qu'un autre produit qu'on connaît déjà. Hey! Tu me fais confiance, le gros, là? Je l'ai fumé, ce produit-là. Je sais quoi qu'il y a là-dedans. Je l'ai goûté. Je sais quoi. Comprends-tu? Pas du OJ-Couche qu'il y là-dedans, là. Non, c'est pas du Gorilla Glue numéro 4. Bon, on commence. Non, c'est pas du Dossi-Doss. Es-tu d'autres, toi-même? Tabarnak! Toujours un petit comique en arrière. Oh, tabarnak! Puis le Vincennes. Coupe de Vincennes. 94 000 kilos en inventaire. Hey, le gouvernement on a besoin d'aide. Tabarnak, arrêtez, là. T'as donné de l'argent à Drake. T'as donné de l'argent à Snoop Dogg. Arrête, man. Viens pas nous chercher de l'argent, man. Arrête ça, là. Y'a-t-ce quelqu'un qui va dire au gouvernement qu'il a donné de l'argent à Drake puis à Snoop Dogg? Y'a-t-ce quelqu'un qui va m'aider, man? Je peux pas faire ça tout seul, là. Pas te répéter 100 fois, man. Ils me font chier en tabarnak. On connaît ça, man. T'es carré, man. T'es coeurant. Deux en deux. Les deux. Ouais, ben, c'est pas du Yuki Cheese, c'est du Blue Cheese. Non, non, man. C'est la même affaire. C'est la même affaire, man. Ça me. fait capoter, man. Hey, le monde, là. Hey, une chance que Winman est là pour te dire la vérité, là. Hey, ceux qui connaissent rien, Rebels QDC, là ta boîte. C'est les mêmes arômes que tweed. En grosse qualité, avec des plus de tricônes, des grosses cocottes. Même arôme, même arôme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Trop de carton. Euh, si t'aimes l'arôme, faut que tu baisses le prix à 37,5 comme grill. Faut que tu fasses le même prix que Grell Parce que Grell il t'accote bien raide puis Greg, les arômes sont tellement meilleurs, man Tellement meilleurs, man Là on s'en va... Euh... Ah fuck, j'ai même pas ce que je vais aller voir Le prix de Grell Grell c'est I-Park Non, non, même pas, c'est tout discount, euh, backorder 37,50$, donc ça à 43,90$, là, 44$, 43,90$, c'est vraiment trop cher, c'est 4, 5, 6 pièces et demi, 6,50$ de trop, là, euh... sauf que là, Grail, n'y en ont pas, Aspen va se dire, regarde le gros, on... eux autres ils mettent ça à 37,50$, mais ils n'en ont même pas, avant. ils sont même pas capables de fournir, que nous autres, on en a, ça c'est une excuse qu'ils ont, là. Il brûle bien, même si c'est un peu sec. Euh, le 21% il est là. La qualité est quand même là, les boys. La qualité est là, mais c'est trop cher. Puis avant de t'acheter ça, là, commence par tweed pour connaître un peu les arômes. Là, tu vas me dire, ouais, mais si j'achète 2-3 produits de tweed, puis j'aime pas les arômes, peut-être que le quatrième pot je vais l'aimer. Non, non, non, non. Tweed, là, c'est tout, tout, tout. Des affaires marécages, là. Goût de marde. Euh, cariophilène poivré. Cariophilène, là, c'est des épices poivrées, là. Euh, oublie ça, bro. C'est toute la même affaire. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, man. Faut pas que le gouvernement commence à aider Canopy, man. Ok? Je veux pas que le gouvernement aide Canopy. Le gouvernement, c'est tout pis moi, là. Hein? Le gouvernement, son argent, ça vient de nous autres, là. Je veux pas qu'on aide Canopy. Ok? Ils vont faire faillite dans 2-3 ans Canopy, là. Puis, commencez pas à euh, aider Canopy, man. Ils nous donnent pas des bonnes arômes, là. Come on, man. Ils donnent l'argent à Seth Rogen, à, à Snoop Dogg, à Drake. Come on, man. Let's go, man. Pour un pot de céramique avec de l'emballage, puis tout. Nous autres, au Québec, on... L'environnement, on y pense à ça, puis tout. Come on, man. Donnez du cash, là. OK, je te laisse là-dessus. Donne un pouce. Achète-toi tes t-shirts. Achète tes t, Achète t Bye.